Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici. On va encore attendre deux petites minutes. On voit qu'il y a encore du monde qui est en train de se connecter. Donc on attend deux petites minutes et puis et on commence. Merci en tout cas à tous d'être ici. Alors, euh, bonjour aux, aux derniers arrivants qui sont arrivés. Merci d'être ici. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le logiciel RocketChart by Celsi, logiciel de gestion de trésorerie. Euh, donc euh, Philippe va juste préciser deux, trois points à propos des, des questions euh, notamment. Ouais bonjour à tous du coup. Donc euh, je m'appelle Philippe, je suis euh, le product manager sur Rocketchart et un des, euh, des créateurs de la solution euh, avec Marc. Euh, alors vous avez un... Dans l'onglet du webinaire, vous avez un un onglet chat sur lequel vous avez euh, dit tous bonjour. Euh, C'est pas dans cet onglet qu'il faudra poser vos questions. Vos questions sont à poser dans l'onglet qui est situé juste à gauche du chat, euh, dans l'onglet qui s'appelle questions, et afin qu'on puisse bien les voir et pas les louper, euh, parce que sinon dans le chat on risque de passer à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet dédié à gauche le chat qui s'appelle questions, et nous y reviendrons soit au cours du webinar, soit on vous répondra par écrit si on on estime que c'est est plus simple de répondre par écrit directement ou bien on y répondra également à la fin du webinaire si on n'a pas eu le temps de les traiter en cours. Donc, on va commencer. Alors, comme petite introduction, je pense que c'est toujours intéressant de rappeler un petit peu ce qu'est la gestion de trésorerie. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin en tant que gérant d'entreprise ou en tant que responsable financier La gestion de trésorerie, l'objectif, ça va vraiment être en fait, d'analyser tout ce qui rentre et tout ce qui sort en termes de flux financier dans l'entreprise afin d'avoir une visibilité sur bah, le solde de trésorerie qu'on a à l'instant T. Ça nous donne un premier indicateur de, de capacité de paiement qu'on a, mais surtout aussi de l'anticiper euh, pour pouvoir être en capacité de paiement à tout moment dans le futur. Euh, le, le gros problème classique, c'est que généralement, on paye nos fournisseurs avant que nos clients nous payent, et donc, ça crée bah, des décalages de trésorerie. Ça crée ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement. Et donc, ce besoin en fonds de roulement, il faut absolument le maîtriser pour ne jamais arriver dans le rouge et donc euh, bah, rester toujours en capacité de paiement. C'est pour ça que RocketChart existe. C'est vraiment la vocation, ça va être de vous donner de la visibilité sur votre trésorerie, à la fois sur ce qui s'est passé et puis sur ce qui devrait se passer sur l'anticipation du futur. Donc, sans plus attendre, je vais commencer à vous présenter le logiciel. Donc... Là vous voyez je suis sur, sur Rocketchart, ce belle interface. Pour que Rocketchart fonctionne, première chose, je vais connecter ma banque ou mes banques. Donc vous allez tout simplement connecter vos différents comptes bancaires. Nous on va récupérer tous les jours pour constamment vos flux bancaires en automatique, pas saisie à faire c'est complètement automatisé donc un gros gain temps pour vous. Euh, après, bon. Ensuite, sur Quickchart, pour que ça fonctionne aussi, vous allez devoir créer un système de catégories. Ce système de catégories, il est complètement libre. Euh, nous ne sommes pas en comptabilité, ce ne sont pas des catégories comptables. On est vraiment sur des catégories analytiques. Donc, c'est vous qui allez les créer. Elles sont euh, au choix, libres. L'idée, ça va être de créer un, un système qui va correspondre à votre entreprise. Par exemple, ici, j'ai un module, euh, pardon, j'ai un, un exemple très, très, très, très, très simple. Oui. Et hop, c'est reparti. Allez, on continue. Je, je reprends du coup, euh, je reprends où j'en étais. Donc, système de catégorie, je, je, je répète, c'est vraiment un système du coup, qui est libre. On n'est pas en comptabilité, c'est un système du coup, euh, que vous allez créer, qui, allez, qui, qui va en fait, essayer de correspondre à votre entreprise. Donc, l'idée, c'est que vous allez créer, par exemple, ici, vos catégories d'entrée. Vous voyez, j'ai un modèle assez basique sur les ventes. Alors, après, je vais pouvoir diviser mes ventes par pôle, par type de prestation, euh, par type de distribution, etc. Ou vous pouvez garder un modèle très simple, ici, par exemple, juste les ventes par abonnement. Après, dans les sorties, ici, je vais créer un modèle aussi pour mes catégories de sorties. Euh, là, je vais pouvoir entrer aussi dans le détail. Par exemple, on voit ici que j'ai un, un, un modèle qui est assez précis. On voit que j'ai un pôle marketing avec mes outils marketing. Et là, j'ai vraiment créé une sous-catégorie par outil marketing que j'utilise. Donc là, je suis vraiment dans un suivi très précis euh, de mes dépenses. Après, si je descends, j'ai mes dépenses liées au logiciel, mes frais de gestion, etc., etc. Et donc, ça va être à vous de créer ce modèle-là pour pouvoir ensuite analyser comment est-ce que vous dépensez votre argent et comment est-ce que vous encaissez votre argent. Donc, une fois que j'ai connecté ma banque et que j'ai créé mes catégories, je suis prêt à utiliser le logiciel. Si je vais ici, par exemple, dans mes sorties, euh, je retrouve du coup tous mes décaissements qui ont été récupérés du compte bancaire, automatiquement. Vous voyez qu'en face de chacun de ces décaissements, j'ai une catégorie qui a été assignée. C'est une des fameuses catégories qu'on a créées auparavant dans notre modèle. Et donc, je vais pouvoir aller assigner une catégorie et un taux de TVA sur chacun des flux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un algorithme qui apprend de la catégorisation que vous avez fait dans le passé et qui automatiquement, en fait, dans le futur, les nouvelles transactions qui arrivent, Vont être automatiquement catégorisées. Elles arrivent ici dans A valider. Vous voyez ici j'en ai 15. Si je vais dessus, je vois en fait les 15 dernières transactions qui sont arrivées. L'algorithme m'a proposé une catégorie et un taux de TVA. Et moi, j'ai juste à valider son travail ici. Et si s'est trompé, je modifie la catégorie et je valide. Il apprend constamment, et il devient de plus en plus performant. Ça va me faire en fait gagner du temps dans la catégorisation de mes flux. Je vais aussi pouvoir sur Rocketchart ventiler un flux. Vous voyez ici sur les trois petits points ventilés, ça va me permettre de découper un flux en euh, bah, plusieurs flux pour assigner différentes catégories. Par exemple, si j'ai payé un fournisseur et que dans ce paiement, en fait, ça incluait plusieurs prestations, à la fois par exemple de l'achat de matériel, de la prestation de service et de la livraison, je vais pouvoir ici ventiler en trois parties en disant par exemple j'ai 50% qui vont euh, en achat de matériel, 20% qui vont en... Euh, euh, prestations de service et les 30% restants qui vont en euh, livraison, par exemple. Et je vais pouvoir du coup ventiler mon flux comme ça avec différents taux de TVA. Une fois que vous avez fait ça sur Rocketchart donc vous avez euh, tout bien catégorisé, tout est nickel, vous allez pouvoir du coup commencer à faire de la recherche, à chercher de l'information intéressante. Ici, par exemple, je vais chercher sur l'année 2022 sur l'année entière, alors je pourrais chercher aussi sur un mois donné, mais je vais chercher sur l'année entière, je veux voir par exemple tous mes flux marketing. Bien, en un clic, ça m'a sélectionné marketing et toutes les sous-catégories du marketing. Et vous voyez, j'ai tous mes flux liés au marketing qui apparaissent. Donc c'est très très simple, ça me permet de récupérer de l'information très rapidement. Et on voit surtout ici en haut à droite le montant total que ça représente, ici le marketing représenté, pour le moment représente en 2022 3591 euros. Euh, sur cette année. Je vais aussi pouvoir chercher ici par mots-clés euh, le nom d'un fournisseur, un numéro de facture, etc. Et vous voyez sur RocketChart, je vais aussi pouvoir associer en bout de ligne ici, vous voyez la petite pièce jointe je vais pouvoir aller chercher sur mon ordinateur un fichier PDF ou un Word ou n'importe quel autre format et le télécharger du coup euh en face de chaque transaction, ça va me permettre d'associer un justificatif en face de chacun de mes flux, notamment très pratique en fait si plus tard votre comptable vous demande « ah ben j'ai pas de justificatif lié à cette transaction », vous, vous savez que vous avez mis tous vos justificatifs ici et vous allez pouvoir aller le récupérer très très simplement. Pour aller encore plus loin dans l'analyse de ce qu'on peut faire, vous voyez ici on a un onglet analytique, cet onglet analytique va vous permettre vraiment d'analyser précisément tout ce qui se passe dans les dépenses de votre société. Ici, par exemple, on voit euh, bah, les quatre premiers mois de, de l'année, janvier, février, mars, avril, ce qui s'est passé en dépenses pour le moment, euh, avec le pointillé qui est ce que j'avais prévu de dépenser, qui est en fait euh, mon budget que j'avais créé. Je vois du coup si je respecte ou pas, ou pas mon budget. Euh, si par exemple, on veut afficher une année entière l'année 2021, voilà à quoi ça ressemble sur une année qui est finie. Je vois vraiment tout l'historique de l'année avec les moments où j'ai dévié de ma feuille de route, on voit qu'ici j'ai dépensé un peu moins que prévu et après, hop, j'ai retrouvé mon chemin, mon budget que j'avais prévu. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que je vais pouvoir aller filtrer, me dire, je veux voir par exemple mes dépenses marketing en face de mes dépenses tech, donc logiciels, etc. En face de mes dépenses frais de gestion, en face de mes dépenses de sous-traitants. Et vous voyez, en quatre clics, je peux comparer, voir l'évolution de chacun de mes pôles de dépenses mois par mois. Et quand je passe ma souris, j'ai accès à tous les détails, euh, j'ai accès au montant du coût dépensé pour chacun des pôles et en face, le montant qui était budgété initialement. Donc, je vais pouvoir comparer si je respecte ou pas mes budgets. Si je décoche ici les budgets et que je n'affiche plus les budgets, je retrouve un autre indicateur qui est aussi intéressant. Vous voyez, j'ai désormais un pourcentage. Par exemple, je vois ici que le marketing représentait 18% de mes dépenses en octobre 2021. Et pour aller encore plus loin dans l'analyse, vous avez aussi les camemberts ici en dessous qui vous permettent de comparer euh, deux mois ou deux années entre elles. Par exemple, si on fait le travail de comparer euh, l'année entière 2021 en face de l'année entière 2022, ben là, vous voyez comment est-ce que je dépensais mon argent en 2021 et comment est-ce que je le dépense désormais en 2022 et voir en fait comment est-ce que ça a évolué. Par exemple, on voit que le sous les sous-traitants ne représentait que 9% des dépenses en 2021 et désormais, il représente 19% en 2022. Donc, on voit que j'ai recours à plus de sous-traitants euh, cette année que l'année passée. Et bien évidemment, vous allez pouvoir aussi afficher ça au sein d'une catégorie, par exemple, au sein de mes outils marketing. Voilà comment est-ce que je dépense mon argent pour mes outils marketing. Et vous allez pouvoir filtrer ici par catégorie. Tout ce que j'ai montré ici, j'étais dans les sorties. C'est exactement la même chose dans les entrées. Ici, j'ai tous mes flux d'encaissement avec la catégorie, le taux de TVA, associé une pièce jointe. Je peux ventiler et je peux aussi indiquer par contre qu'un encaissement est un remboursement. J'ai accès à ma recherche intelligente, je dois valider le travail de l'algorithme et j'ai accès à de l'analytique de la même manière comme sur les dépenses. Et donc tout ça m'amène sur le tableau de bord qu'on voyait au début. Ce tableau de bord sur lequel je retrouve ici. Alors, au centre, le mois en cours, on est au mois d'avril. Et à gauche, du coup tous les mois passés, avec à chaque fois en vert les encaissements, en rouge les décaissements, et donc en bleu, la courbe de trésorerie bah, qui évolue. Et donc, c'est la trésorerie, le cash que j'avais disponible à l'instant T dans le passé. Et là, le cash que j'ai de disponible tout de suite sur mon compte en banque en avril. Et pour vraiment avoir le détail de, de tout ce qui s'est passé, bah, si je descends, j'ai accès carrément à un tableau qui me présente mois par mois catégorie par catégorie, à la fois en encaissement et en décaissement, tout ce qui s'est passé. Donc j'ai tous mes flux financiers et je peux bien évidemment dérouler pour aller voir les détails des sous-catégories aussi. Par exemple, ici on voit que LinkedIn me coûte 74,36 euros tous les mois. Ce tableau-là est exportable, il va vous permettre donc de sortir en format Excel ou CSV et de pouvoir le retravailler si besoin. Et enfin, pour finir sur ce côté-là, je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait associer un taux de TVA à chacun des flux. Donc, si vous êtes à la TVA sur les encaissements, c'est-à-dire que c'est la date de constatation en trésorerie qui compte pour calculer votre TVA, RocketChart sera capable de vous montrer du coup ce que vous avez collecté, ce que vous avez déductible, et donc votre solde de TVA sur la période en cours, que ce soit mensuel, trimestriel ou annuel. Et donc ici, vous pouvez voir bah, que pour le moment, je devrais à l'État le 15 mai prochain 754, mais ce montant va faire qu'augmenter au fur et à mesure du mois d'avril, et à la fin avril, je saurai exactement combien est-ce que je devrais euh, décaisser à l'État, et donc je vais pouvoir l'anticiper, ce décaissement-là. Est-ce qu'on fait une, une, une petite pause pour répondre à des questions, euh, Philippe, ou est-ce qu'on continue Est-ce qu'il y a des questions Je euh... coupe au micro. Et, du coup, non, il n'y a pas besoin, prévu priori, de faire une j'ai pu répondre à quelques questions. Euh, J'étais en train de, de vous répondre, Ronan. Euh, je, je vous répondrai par écrit, mais je vais le faire de vive voix. Le mieux, effectivement, dans votre cas, où il y a plusieurs taux de TVA euh, avec vos apporteurs d'affaires, c'est bien de créer, effectivement, comme vous l'avez dit, une catégorie euh, principale apporteur d'affaires, par exemple, et de mettre deux sous-catégories, apporteur d'affaires TVA 10%, apporteur d'affaires TVA 20%, et comme ça, euh, ça permettra de gérer ça euh, plus proprement. Euh, autrement il y avait aussi hop, Marion une question, euh, une question de Marion euh, alors quel est le coût du module au sein de celle-ci est-ce que tout ce que vous montrez est inclus euh, oui tout ce qu'on montre est effectivement euh, évidemment euh, inclus dans le euh, dans le coût du module euh, et pour ce qui est du tarif euh, ça démarre donc, en paiement annuel ça démarre à 65 euros par mois, équivalent 65 euros par mois si vous voulez payer mensuellement ça sera 79 euros par mois euh, mais je vais remettre un lien du coup suite à... ce que je vous invite Marion c'est de poser la, la question dans le, le petit onglet question qui est à gauche du chat et comme ça je vais pouvoir euh, mettre le lien directement euh, à cet endroit là avec euh, le récap des offres comme ça il y aura, tout le monde pourra avoir euh, le lien et n'aura pas besoin de rechercher dans le chat ils pourront aller voir dans l'onglet question donc je vous invite à, le, à reposer votre question dans l'onglet question et je vous mets le lien de l'offre euh, directement en réponse Ok, alors on va continuer. Euh... Tout ce que je vous montrais pour le moment, c'était sur ce qui s'est passé en trésorerie. C'est de la constatation, ça a été réalisé, on l'a vu sur le compte bancaire, on l'a catégorisé, on peut l'analyser très bien. Ça, c'est une partie du logiciel Rocket Chart, analyser, visualiser sa trésorerie passée. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi, ça va être d'anticiper les flux futurs de trésorerie. Pour anticiper ces flux, on va avoir deux possibilités sur Rocket Chart. La première possibilité, ça va être via un système de budget. Ce système de budget va vous permettre de créer une feuille de route pour toute une année ou même plusieurs années. Donc, en fait, vous n'allez pas être limité dans le temps. Vous allez pouvoir créer vos hypothèses sur toute une, une durée jusqu'à cinq années dans le futur. Et ça vous permet de vous fixer une feuille de route et de voir si vous respectez ou pas votre feuille de route. Et ensuite, le deuxième moyen pour anticiper votre trésorerie, ce sera grâce à la connexion justement avec celle-ci. Puisque sur celle-ci, vous avez vos factures de vente et peut-être aussi d'achat on sera capable de récupérer ces factures-là pour vous montrer bah, ce qui doit rentrer, ce qui doit être encaissé, ce qui doit être décaissé à partir de la facturation. Donc, je vais vous montrer ces deux façons d'anticiper sa trésorerie. Je commence par la première que j'ai énoncée, les budgets. Donc ici, vous voyez sur ce tableau-là, enfin sur ce graphe-là, bah, j'ai effectivement, à partir du mois d'avril et dans le futur jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année 2022, j'ai des barres un peu transparentes, c'est ce que j'ai prévu qui se passe, c'est mon budget que j'ai prévu, ma feuille de route. Comment est-ce que je l'ai rentré Eh bien ici, en fait, j'ai tout simplement à changer, je passe sur l'onglet budget, vous voyez ici, je vais choisir de travailler sur une feuille donnée, je peux créer plusieurs budgets en parallèle, donc là, j'en ai qu'un. Je choisis l'année, donc vous voyez, on peut travailler jusqu'à cinq années dans le futur. Là, on est en 2022, je, je fais mon budget pour 2022. Et vous voyez comment est-ce que ça se passe En fait, j'ai tout simplement... Le même tableau que tout à l'heure, sauf qu'ici, pour chacune des catégories, quand je passe ma souris, le montant est modifiable, tout simplement. Donc, en fait, je vais pouvoir aller rentrer mes hypothèses. Euh, par exemple, je prévois d'encaisser 1000 ici, j'entre 1000 et voilà, je prévois du coup un encaissement de 1000 euros en janvier. Je vais pouvoir aussi très bien me dire que c'est un encaissement fixe parce que c'est un abonnement, par exemple, et ça va être 1000 tous les mois. Et donc, je vais pouvoir tirer ma ligne et prévoir un encaissement de 1000 tous les mois. Ça fonctionne aussi, bien évidemment, pour les décaissements, notamment tout ce qui est charges fixes, loyers, salaires, téléphone, etc. Vous allez pouvoir remplir vos lignes très simplement comme ça. Vous allez même pouvoir le faire avec un taux de croissance. Par exemple, euh, vos ventes vont augmenter de 5 tous les trimestres, par exemple. Vous allez pouvoir tirer la ligne, et on voit que hop, tous les trimestres, ça m'augmente de 5 etc. etc. Donc, c'est très pratique pour remplir euh, vos budgets de manière efficace. Je peux effacer une ligne comme ça en mettant zéro et en tirant. J'ai effacé une ligne. Et bien évidemment, vos budgets, vous allez pouvoir les rentrer directement au niveau des catégories mères. Je peux rentrer un montant directement ici sur marketing, mais je peux aussi dérouler et entrer mes montants vraiment au niveau des catégories filles. C'est moi qui ai le choix dans la granularité de ce que je veux rentrer comme budget. Je vais donc euh, me faire ma feuille de route. Cette feuille de route, la traduction, c'est ce qu'on retrouve ici sur le graphe au-dessus. Euh, et à tout moment je vais pouvoir tester des hypothèses au-dessus de cette feuille de route que je me suis fixée. Par exemple, ici, cette feuille de route qui est relativement optimiste, on voit que ça va plutôt bien se passer normalement sur l'année. Du coup, je peux me dire moi, en tant que gérant d'entreprise, c'est peut-être l'occasion de recruter quelqu'un puisque ma trésorerie devrait me le permettre. Mais j'ai quand même envie de vérifier ce qui va se passer. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau scénario. Je vais dupliquer du coup ma feuille de route existante et je vais tester le recrutement d'un salarié. Je duplique ma feuille, ça va me permettre en fait, de récupérer tout ce que tous les montants que j'avais déjà rentrés, mais je vais pouvoir modifier par-dessus des montants, par exemple ici sur les équipes. Je vais modifier à partir du mois d'avril. Et on va voir du coup l'impact sur ma trésorerie si je recrute quelqu'un. Et voilà. Très simplement, je vois du coup tout de suite l'impact que ça aura ce recrutement sur ma trésorerie. On voit ici concrètement qu'à partir de, la, de, de fin juin, je serai en négatif de trésorerie et que je vais rester en négatif jusqu'à la fin septembre. Donc, je sais que si je veux recruter quelqu'un euh, à partir de, du mois d'avril, je, je, vais, je vais devoir prévoir un, un, un financement, une ligne de crédit, euh, un prêt ou autre pour pouvoir financer ce recrutement, parce que sinon, je ne euh, serai plus forcément en capacité de payer toutes mes factures pendant quatre mois. Vous allez pouvoir faire autant de scénarios que vous voulez sur RocketChart. Chart. Vous pouvez tester autant d'hypothèses que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Et vous avez bien évidemment la possibilité bah là, j'ai fait une hypothèse, je la supprime parce que finalement, je ne vais pas recruter la personne et je retrouve du coup ma feuille de route principale. Ce qui devient aussi vraiment intéressant sur RocketChart, Chart, c'est qu'une fois que vous avez fait votre feuille de route, votre budget, ce qui est vraiment important, c'est de comparer si vous l'avez respecté ou pas. Cette comparaison, elle est très simple sur RocketCharge. Je vais pouvoir ici, vous voyez, avec ce bouton-là, réaliser versus budget. En cochant ici, vous voyez ce qui se passe sur le graphe. J'ai désormais deux courbes euh, bleues. La courbe bleue foncée, qui est la courbe réelle de trésorerie que j'ai eue sur mon compte, mois, tous les mois, jusqu'au mois d'avril. Et puis en bleu clair, c'est ce que j'avais prévu d'avoir. Et donc on voit en fait les écarts qui se sont créés entre, du coup, ma feuille de route que je m'étais fixée et ce qui s'est réellement passé. Et je vais pouvoir aller regarder les détails dans le tableau du dessous. Par exemple, ici, en janvier, on voit que j'ai encaissé un peu plus que prévu. Ici, euh, la barre horizontale étant mon objectif. Et on voit que je l'ai dépassé. En octobre, ici, par exemple, j'ai encaissé un peu moins que prévu. Donc, si on va aller regarder pourquoi est-ce qu'en janvier 2022, j'ai dépassé mes objectifs, j'ai juste à descendre ici. Vous voyez qu'ici, désormais, mois par mois, j'ai la colonne de budget en face de la colonne de réaliser. Et donc, je vais pouvoir comparer mes montants. Et donc, on va aller regarder pourquoi est-ce qu'en janvier, j'ai euh, encaissé plus que prévu. Effectivement, j'ai fait euh, 6 793 d'entrée, alors que j'avais prévu que 6 Et donc, on va regarder pourquoi. Ben, mes ventes, tout simplement, mes ventes euh, d'abonnement ont été supérieures à ce que j'avais prévu de faire, de presque 700 euros. Et j'ai aussi fait du hors-exploitation, qui n'étaient pas prévu. Et donc, très simplement, je vais pouvoir les comparer. Alors là, je vais faire l'exemple pour les ventes, hein, pour un, un encaissement, mais je peux aussi faire la comparaison pour les décaissements, euh, voir si je respecte ou pas. Par exemple, ici, en février, sorti, on voit que j'ai dépensé 8794 alors que j'avais prévu de dépenser 9000. Donc, on voit que j'ai dépensé un peu moins que prévu. Et on peut regarder pourquoi, encore une fois, et on peut voir que euh, ben là, c'est surtout en marketing. J'ai dépensé moins en marketing que ce que j'avais prévu. Voilà. Donc cet outil de comparaison va vraiment vous permettre à la fin de chaque mois de faire le point et de vous dire, OK, j'avais prévu d'encaisser temps et j'avais prévu de décaisser temps. Maintenant, est-ce que ça s'est passé comme prévu Et je compare, je vois les écarts et donc ça m'aide à anticiper dans le futur à peut-être réajuster ma feuille de route si besoin. Maintenant, je vous ai montré du coup ce système de budget qui est vraiment manuel. C'est un système du coup, que vous allez créer, comme je vous ai montré ici dans le tableau, manuellement. Ça vous permet de faire une feuille de route sur le très long terme, c'est bien. Mais maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans celle-ci, si vous avez le logiciel euh, celle-ci, vous avez vos factures de vente et peut-être d'achat aussi dessus. Ces factures-là, euh, bah, ça veut dire tout simplement une facture qui est dans la nature, une facture pour laquelle on attend un paiement ou pour laquelle on doit payer, bah, c'est de la trésorerie qui va rentrer ou qui va sortir prochainement. Et donc du coup, Rocketchart va vous permettre d'anticiper votre trésorerie grâce à vos factures qui sont dans celle-ci. Je vous montre ça. Un, hop, sur un autre compte où j'ai celle-ci qui est connectée. Euh, la connexion avec celle-ci se fait très simplement. Vous pouvez aller ici dans Gérer les intégrations et vous voyez celle-ci qui est connectée. Donc, ça se fait très, très simplement. Vous n'avez qu'à le faire une seule fois. Et du coup, lorsque celle-ci est connectée, on va récupérer automatiquement vos factures de vente et d'achat. Si je vais ici, par exemple, dans mes sorties, factures d'achat, on voit effectivement que ça m'a importé automatiquement toutes mes factures qui étaient ouvertes dans euh, celle ci mes factures d'achat, avec à chaque fois le statut de la facture, si elle est en cours, en retard, partiellement payée ou payée, le numéro de facture, le fournisseur, l'échéance, et surtout du coup le paiement attendu. Euh, le paiement attendu étant la date réelle à laquelle vous pensez que le flux va être constaté en trésorerie. Parce que ce n'est pas parce qu'une échéance, par exemple ici, elle est au 19 avril, mon échéance, alors mon paiement attendu est par défaut 19 avril, mais moi je sais très bien que par exemple ce fournisseur-là, je vais peut-être le payer un peu en retard, je me suis mis d'accord avec lui, je vais le payer une semaine en retard parce que ça va m'aider en trésorerie. Mais je décale d'une semaine mon paiement attendu et donc je verrai l'impact sur ma trésorerie puisque j'ai décalé mon paiement, je verrai ce que ça va impacter sur ma trésorerie. On gère effectivement, comme vous pouvez voir ici, les paiements multiples, hein, en le, le paiement en plusieurs échéances euh, et on gère même du coup les catégories multiples avec les taux de TVA différents au sein d'une facture. On a vraiment tous les niveaux de détail qui remontent. Ce que je vous montre ici, c'était les factures d'achat. Bien évidemment, je vais dans « Entrée »,« facture de vente ». Je retrouve exactement la même chose cette fois-ci pour mes factures de vente, donc pour lesquelles je peux jouer toujours avec le paiement attendu. Et la conclusion de tout ça, c'est quoi Eh bien, si je retourne, je retourne sur mon tableau de bord euh, principal, tout à l'heure, on voyait les barres pleines qui étaient le « réalisé, les barres transparentes à droite qui étaient le « Budget ». Vous voyez que désormais, on voit une troisième vue qui est du achuré en entrée et en sortie. Ce achuré étant ce qui est en facturation et qui doit du coup tomber ici au mois d'avril, ensuite au mois de mai, ensuite au mois de juin et ensuite au mois de juillet. Donc, ça va me permettre de voir ce qui doit rentrer à partir de la facturation, à la fois au niveau donc, des ventes pour ce qui doit rentrer, au niveau des sorties pour ce qui doit sortir, euh, et de voir concrètement les montants. Si je passe ma souris par exemple ici en avril, vous voyez... La colonne du centre réalisée, j'ai pour le moment eu 5521 d'entrée. J'ai à droite en facturation 11 873 qui doivent en fait au total tomber. Et j'avais un budget initial prévu de 9 500. Donc en fait, ça me permet de piloter ma société avec trois vues, ce qui c'est pour le moment ce qui a été constaté en trésorerie, ce qui a été réalisé, en face de ce qui doit tomber à partir de, des infos de facturation, en face de ce que j'avais initialement budgété. Et donc Je peux voir en fait tous ces détails-là et je retrouve ici en dessous mes barres de progression. Donc On retrouve ce qu'on a vu euh, au mois d'avril. J'en suis à 5 521 d'encaisser de, sur les 11 873 que j'avais prévus en facturation. Et donc Je vois ma barre de progression et je le vois surtout catégorie par catégorie. Je vois qu'au niveau de cette catégorie, on est bon, on a presque fini ce qui doit se passer à 10 euros près. Là, par contre, au niveau des ventes, je dois encore aller chercher 6300 euros en encaissement. Et au niveau des sorties, pareil, je vois où j'en suis et je vois catégorie par catégorie. Et je vois les montants dans le futur aussi en mai, juin, juillet, de ce qui doit être encaissé et décaissé à partir de la facturation. Et donc, ces trois vues-là vont vous permettre de piloter votre trésorerie. Vous voyez, c'est bien une vue différente des budgets. Les budgets, c'est ce qui avait été créé initialement. C'est ma feuille de route que je me suis fixée. Et ensuite, dans le tableau réalisé, j'ai ce qui s'est réellement passé ici à gauche. Le mois en cours, ce qui est en cours du coup en face de la facturation prévue. Et les quelques mois suivants, ce qui est en facturation pour les quelques mois qui arrivent. Et enfin, et j'aurais fini là-dessus, ce qui est important de savoir, c'est que la plupart d'entre vous, si vous utilisez celle-ci, vous faites déjà le rapprochement bancaire dans celle-ci vous n'aurez du coup pas à le refaire dans Rocketchart. Automatiquement lorsque vous rapprocherez vos factures dans celle-ci, vous les passerez donc en statut payé ou partiellement payé. Sur Rocketchart, ça viendra se mettre automatiquement le statut en payé ou partiellement payé. Donc vous n'allez pas à refaire le travail sur Rocketchart, vous le faites une fois dans celle-ci et il est fait automatiquement dans Rocketchart. Après par contre, vous pouvez bien évidemment le faire dans Rocketchart si vous souhaitez le faire, mais vous n'êtes pas obligé du coup de le faire deux fois si vous ne souhaitez pas le faire deux fois. Et donc, sur ce, j'ai fini avec la présentation du logiciel. Euh, Est-ce que, du coup, Philippe, il y a des questions auxquelles on peut répondre ouais, merci Marc, du coup, pour euh, la présentation. Alors, j'ai répondu à pas mal de questions directement euh, euh, par message. Euh, je vais revenir rapidement dessus, euh, afin que ce soit de clarifier peut-être certains points si besoin. Euh, donc, par rapport à Laurence, peut-on connecter plusieurs comptes bancaires euh, c'est tout l'intérêt de, de RocketChart, en fait, c'est de pouvoir consolider euh, toutes ces banques. Si, par exemple, vous avez un compte au CIC et deux comptes bancaires au crédit mutuel ou à banque populaire, euh, plus un compte euh, chez Conto, et eh bien, vous pourrez euh, connecter l'ensemble de vos comptes bancaires euh, sur RocketChart afin d'avoir la consolidation de votre trésorerie et l'ensemble de vos flux euh, directement dans l'outil. Vous pourrez même euh, afficher ou masquer certains comptes bancaires euh, si vous souhaitez à un moment euh, euh, visualiser la trésorerie que sur par exemple, que le compte CIC. Donc oui, on peut connecter euh, plusieurs euh, comptes bancaires. Euh, par rapport à Eric, pour préciser un petit peu au niveau des, des catégories, euh, donc comme j'expliquais je, comme, comme euh, par message en réponse, le, on vous propose un modèle par défaut dans RocketChart euh, lorsque vous créez le compte, que vous pouvez ensuite adapter vraiment à votre activité, à la manière dont vous avez envie de piloter votre trésorerie ce que font généralement les personnes qui utilisent Rocket chart c'est qu'ils ont beaucoup un Excel de trésorerie qui, est déjà, qui existe déjà, donc sur un tableur, ils reprennent en fait les catégories qu'ils avaient déjà dans leur tableur euh, afin de ne pas modifier le, le fonctionnement et les, les process qu'ils avaient mis en place dans l'entreprise. Et comme Rocket chart il y a cette catégorisation automatique et que ce pas laborieux en fait de, de, de faire son suivi, ils vont aller en fait créer plus de sous-catégories. En fait. Par exemple, ils pouvaient très bien avoir une une ligne dans leur tableur euh, outils, euh, outils marketing, par exemple, avec un budget global euh, qui était alloué pour l'ensemble des outils. Et bien sûr, chart comme Marc l'a montré d'ailleurs au début, euh, euh, tu peux tu peux retourner, Marc, par exemple, dans les catégories et montrer le l'outil le, euh, la, la, la partie marketing. En fait, vous pourrez aller dans la granularité, créer plus de sous-catégories que vous aviez dans l'Excel, parce que le suivi est... Voilà, donc là, on voit, par exemple, qu'il y a euh, dans marketing... Il euh, y a un, une catégorie outils et dedans il y a la liste des outils qui est détaillée. Euh, comme tout est automatisé, ça permet en fait de, c'est moins laborieux que de le faire sur Excel et donc vous gagnerez en, en, en rapidité et surtout en visibilité. Et nous n'avons pas de lien pour l'instant avec les catégories celles-ci. Pour répondre à votre à votre question, euh, on a eu on a quelques retours à ce sujet-là euh, de pouvoir relier les catégories. Il faut encore qu'on creuse le besoin pour savoir si c'est réellement pertinent ou pas dans l'usage. De, de Rocket Chart. On attend de voir avec euh, après quelques semaines et quelques mois d'utilisation savoir si c'est pertinent de relier les catégories euh, qui ont été créées dans celle-ci. Euh, alors, je, je vais prendre des, des questions en direct. Euh, hop. Euh, alors pour Yves, donc je n'ai pas euh, la colonne statut dans les entrées, euh, si dans les factures de, de vente. Donc Marc va pouvoir le le, le montrer dans les factures donc là on est dans les encaissements au début donc ça c'est ce qui est la, la, le relevé bancaire donc là il n'y a pas de, de statut à proprement parler, en revanche dans les factures de vente euh, qui ont été importées de celle ci on a la colonne statut à gauche avec les, les factures qui sont passées en payé donc là par exemple on voit qu'il y a une facture en, en, en payé plusieurs factures qui ont été en et qui ont, sont passées en payé, donc ça, d'ailleurs, ce que Marc expliquait, c'est que le lien est fait automatiquement avec celle-ci, et il y a des factures qui sont en statut partiel, par exemple, c'est-à-dire qu'elles ont été indiquées comme partiellement payées dans celle-ci, il y a eu un virement qui a été fait, il reste une partie du virement à attendre, voilà, donc vous avez bien les statuts au niveau des, des factures de, euh, de vente également. Dans, alors, le, pour Laurence, dans le cadre de la connexion avec celle-ci, peut-on sélectionner les factures euh, que l'on exporte sur RocketChart euh, alors, je vais répondre en direct, du coup, Laurence également. Alors, on ne peut pas sélectionner les factures que, que vous souhaitez voir dans Rocket Chart. Euh, alors, je ne comprends pas encore tout à fait le, le besoin. Euh, ce serait l'occasion peut-être de, de, de le repréciser. Euh, je, vous, je, vous, je vous enverrai peut-être un email, du coup, à l'issue du, du webinaire pour, pour mieux comprendre votre, votre demande. Euh, en revanche, ce que vous pouvez faire euh, dans Rocket Chart, ça va être si, si on a importé des factures que vous ne souhaitez pas voir, en fait, vous pouvez les ignorer. Donc, par défaut, on récupère toutes les factures ouvertes chez celle-ci et euh, Marc pourra le, peut le montrer dans les trois petits points, euh, euh, dans le petit menu à droite sur chaque, euh, sur chaque facture. Là, vous, pouvez, vous avez la possibilité d'ignorer une facture euh, et vous pouvez le faire également en multi-sélection pour aller plus vite. Donc, s'il y a une facture qui a été importée et que vous ne, voulez, vous ne, le, la, ne voulez pas l'avoir, en fait, dans la trésorerie, vous avez la possibilité de l'ignorer comme ceci. J'espère, du coup, avoir répondu en partie à la question. Euh... OK, et du coup, donc, pour Yves, c'est OK. Euh, OK, donc on a répondu à votre question. Euh, donc il n'y a pas d'autres questions a priori. Euh, alors, je vois une question dans le chat. Euh, nous faisons notre comptage sur Cégide euh, Non. Alors, pour vous répondre, du coup, Richard, on n'a on pas de gestion des immobilisations sur requête en lien avec Cégide on n'a pas de connecteur avec Cégide. Euh, Notamment, alors la, la première raison, c'est que leur API n'est pas forcément très ouverte euh, et euh, on ne peut pas récupérer euh, beaucoup de beaucoup de données, en tout cas pour l'instant. Euh, et on ne nous avait pas encore remonté ce besoin-là. Donc aujourd'hui, euh, on, on ne remonte pas les IMO de requête Rocket, euh, sur RocketShart euh, lorsque vous faites votre compta dans euh, Cégid. Euh, hop... Euh, alors, pour répondre Yves, donc, oui, peut-on... Alors, euh, Laurence, j'ai répondu à la question. Euh, hop, donc, par rapport à votre question, Yves, peut-on dupliquer une année entière euh, pour faire un prévisionnel sur euh, trois ans euh, Alors, on peut dupliquer le mois de... Ouais, le mois de décembre. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer le mois de décembre en janvier de l'année suivante euh, afin de récupérer la, la base des chiffres. Et puis ensuite, on peut tirer les lignes qu'on a envie de, de tirer sur toute l'année. Donc, ça permet de faciliter le... Le remplissage, en revanche, on ne peut pas encore euh, bah, dupliquer une année entière. Euh, C'est évidemment prévu, et on va faire aussi d'autres choses, de pouvoir récupérer en fait, des valeurs réalisées de l'année précédente pour compléter le budget plus simplement, euh, ou alors de copier tout un mois euh, et de le dupliquer sur le mois de l'année suivante, par exemple, euh, ou de plusieurs mois sur l'année suivante, ça permet, dans le cas d'une saisonnalité. Euh, donc, il y a pas mal d'évolutions qui sont prévues à ce sujet-là, et ce n'est pas encore possible de dupliquer une année complète euh, dans Rocketchart. Euh, mais ça va être amené à évoluer très prochainement sur le pendant le mois de mai on, nous allons revoir toute la gestion des, euh, des tableaux de trésorerie euh, et notamment rajouter pas mal de fonctionnalités qui sont liées à, euh, à, du, à la duplication à la récupération de données des, des mois précédents etc euh, alors du coup à quel, à quelle échéance du coup donc on, on, on envisage de faire ça a priori sur le mois de sur le mois de mai c'est la, en fait, la prochaine grosse fonctionnalité qu'on va travailler, c'est ce tableau de trésorerie qu'on va unifier euh, plutôt que d'avoir deux vues, réaliser budget, euh, vous aurez tout sur une seule vue et euh, ça sera plus simple à gérer et ça inclura notamment la, la, cette gestion de, de dupliquer des années euh, l'une sur l'autre. Et vous pourrez même en fait tirer des, des lignes sur plusieurs années, ça évitera d'avoir en fait, carrément à dupliquer finalement un tableau. Vous allez juste tirer votre ligne et en disant « Ok, bah là, mon loyer, je sais que je vais le payer. Après, je vais rester dans mes locaux jusqu'à euh, avril 2024. » Eh bien, vous pourrez en fait euh, tirer une ligne jusqu'à avril 2024. En fait. Ça permettra, de, dans un seul tableau, d'avoir euh, le, toutes les données directement euh, entrées. Euh, hop, donc je pense qu'on a fait le tour sur les dernières questions. Euh... Alors, si je, tire, si je tire une ligne, elle a la même valeur. Alors, euh, oui, effectivement, elle a la même valeur, vous avez raison. <rire> euh, et du coup, euh, donc, il, oui, donc, ça rejoint ce que je disais avant, il faut aussi dupliquer euh, en fait, euh, un range de mois précis, euh, comme vous avez posé dans la question initiale, euh, dupliquer un range de mois, donc ça peut être l'année entière, par exemple, pour la recopier sur l'année suivante. Euh, donc, ça fait partie des choses qu'on doit, qu doit mettre en qu'on qu va faire comme évolution euh, bah, sur les mois qui arrivent du coup, sur, les mois prochains, fin, sur les prochains mois euh, c'est la, la, la fonctionnalité qui est priorisée euh, pour la suite des développements euh, toc. Euh, Alors, il n'y a plus de questions Donc, Richard, Richard j'avais répondu <rire> petite remise en attendant la mise à jour on n'a pas l'habitude de, euh, de fonctionner comme ça euh, là on vous laissera voir directement avec les commerciaux et les équipes commerciales de, de, euh, de celle-ci ou, euh, ou Marc directement euh, on n'a pas l'habitude de, de faire des remises euh, en attendant des, pour l'attente de fonctionnalités parce que ça met une pression qui n'est pas forcément positive sur les des équipes de développement euh, qui n'aiment qui, qui, qui pas fonctionner sur des en deadline, même si c'est important, j'entends, hein, mais ça, ça, ça bride leur créativité. Donc, euh, on ne préfère pas fonctionner euh, euh, comme ceci, même <rire> si euh, c'était bien tenté. Eh bien, je pense que du coup, on a fait le, le tour des, des questions. Si vous, on laisse encore une, une minute trente, euh, si vous avez encore des... Encore des questions et puis euh, sinon on va pouvoir euh, euh, clôturer le webinar. Dans tous les cas, vous allez recevoir un replay par email euh, directement après le, euh, cette session. Euh, vous pourrez donc le revisionner si besoin et le partager aussi euh, euh, aux autres membres de, de l'équipe euh, si vous avez besoin euh, qu'ils qu puissent y avoir accès également. Euh... Euh, juste pour préciser, puis on, on finira sur cette note-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez du coup accéder à Rocketchart depuis votre compte CELSI en cliquant sur l'icône de trésorerie qui est présente dans le menu à gauche. Euh, vous avez par défaut 15 jours d'essai gratuit. Et à l'issue de ces 15 jours, vous pourrez souscrire à Rocketchart en passant par votre contact commercial chez CELSI. Euh, et donc c'est lui qui vous fera un devis et puis vous pourrez valider pour euh, valider votre abonnement, voilà le processus si vous souhaitez du coup, déjà tester gratuitement, hein, ça ne nous engage à rien et à la fin si vous êtes convaincu, vous pouvez du coup sous souscrire en passant par votre contact commercial euh, chez Sexy et bien merci à tous euh, d'avoir euh, été présents euh... Toute l'équipe, celle-ci, RocketChart, sont à vos dispositions pour répondre à vos futures questions, euh, le support euh, par email ou par téléphone. Euh, on sera un plaisir de, de vous accompagner et puis on espère du coup vous voir euh, nombreux à utiliser cette belle plateforme euh, qui surtout euh, vous apportera de la visi visibilité dans l'avenir, ce qui est pour, euh, pour le pourquoi du comment on l'a créé. C'est vraiment l'utilité, hein, c'est de vous donner la visibilité que vous n'avez peut-être pas encore sur l'avenir. Merci à tous, bonne fin de journée et on se revoit très vite. Au revoir.